C'est Manu Digital, je suis beatmaker, compositeur de musique, principalement reggae, dub, digital. Et aujourd'hui, on est dans mon studio pour que je vous montre un petit peu comment je compose un morceau avec la MPC-X d'Akai, en mode standalone, cest c'est-à-dire sans ordinateur, juste avec la, la MPC-X. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour euh, programmer un rythme de batterie, enregistrer un instrument électrique, notamment ma basse, euh, utiliser des plugins internes, des VST, donc mettre des effets, jouer des différents claviers. Donc euh, je vous propose qu'on commence maintenant. Alors on va commencer déjà par loader le projet. Le projet, c'est un projet que j'ai déjà un petit peu euh, setup euh, en amont. Et c'est un projet qui se trouve dans la partie euh, disque dur qu'on peut rajouter euh, à la MPCX. Là c'est un disque dur du coup SSD euh, qui doit faire peut-être 1 Tera qui me permet justement de, de mettre un petit peu tous mes samples, tous mes projets euh, dans la MPC directement. Project One, c'est le projet qui nous concerne aujourd'hui. Là, on arrive donc sur la page d'accueil de la MPC. Au préalable, donc j'ai calé le tempo de ma session, le nombre de barres que je voudrais pour ma timeline, ma grid. Donc j'ai choisi de faire ça sur deux, deux barres et euh, ma quantise ici pour avoir une bonne quantise adéquate par rapport à ce que j'ai envie de faire. Donc là, l'idée, c'est qu'on va importer donc des samples. Euh, ici, Sample Assigne. Je vais me mettre sur la banque numéro 2 qui est vide pour le moment et on va se mettre ici et on va commencer à importer les samples qui sont du coup dans ma cartouche ici et je vais l'importer sur les pads. Donc mon kit numéro 1, je vais le mettre sur ce pad. ci je sélectionne notre pad, je vais mettre mon kit numéro 2. On va retourner sur la page main du coup. Ici et ici, on va retrouver mon kick 1 et mon kick 2. Là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire un calque, ce qu'on appelle le flatten pad. Dans ce premier son de kick, j'aime bien l'attaque, mais il manque un peu de bas, il manque un peu de corps. Et dans celui-ci, j'aime beaucoup justement le corps. L'attaque est sympa, mais du coup, on va sur la page de menu et on va sur la page Program Edit. Et ici, on va aller sur la partie Sample. Là, vous pouvez retrouver donc mon kick numéro 1. Et ici, je vais sélectionner mon kick numéro 2. Alors, on le cherche. Il y a pas mal de samples dans ma session. On a quand même pas mal de matos dedans. Voilà le kick numéro 2. Du coup, maintenant, quand je tape sur le pad numéro 1, on va se mettre en full level pour que bien vous compreniez ce qui se passe. Quand je tape sur le pad, celui-ci, le numéro 13, où il y avait mon kick numéro 1, il joue le pad 14 avec le kick numéro 2. Du coup, je peux interagir directement sur mon kick euh, via la partie Q-Link. On peut la faire sur l'écran, mais là, c'est vraiment plus pratique. Du coup, on peut tout de suite toucher, par exemple, là, le pitch de, de mon kick, du numéro 1, du numéro 2. Et là, ça s'affiche là, kick numéro 1, kick 2. Voilà. Donc là, c'est l'idée, c'est de trouver le meilleur compromis pour ça. Là, ça me paraît pas mal. Après, on peut ici toucher le volume qu'on pourrait toucher ici évidemment comme vous voulez pour trouver le bon mix. OK, là, ça me paraît pas mal au niveau du son de kick que j'ai envie d'avoir pour mon pour mon projet. Donc, je reviens sur ma petite page d'accueil qui est là et ici, je vais cliquer sur mon petit stylo et je vais cliquer sur la partie flatten pad justement pour fusionner ces deux sons de kick que donc je vais renommer ici, je vais l'appeler on va l'appeler par exemple kick uh, ok. Ok. Comme ça, si on en fait un autre. Voilà. Donc là, je le sauve. hop Je l'enregistre. Donc là, la MPC vient de faire ce petit process. Donc je vais retourner dans Brose. Je vais sélectionner mon pad là. Et je vais retrouver le pied que je viens de créer à base des deux pieds du kick ok 1. Euh, du pied kick 1 et du pied kick 2 en pied kick ok 1. Donc ici, que je vais placer ici. Et du coup, je me retourne là, avec mon pied que j'ai fait, le mélange des deux pieds. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire le même principe pour la snare. Parce que pour cette snare, en effet, j'ai plusieurs options qui, qui, qui peut arriver. Donc on va aller sur ce pad là et je vais loader la snare numéro 1 et la snare numéro 2. Et on va faire un petit peu le même principe. Vous allez voir, ici j'ai une snare, on va dire un sample très MPC euh, style année 90 qui est très reconnaissable et j'aimerais bien lui donner une petite couleur avec justement cette deuxième snare qui est toute seule, n'a pas assez d'impact pour faire un beat, euh, si on fait là il va, il va manquer quelque chose mais les deux en même temps vont faire, un, vont faire vont avoir un, un, un côté punch mais un côté avec une couleur assez sympa euh, que j'ai envie d'avoir, qui, qui va me donner une couleur avec la Spring Reverb qui a sur ce sample un petit truc un peu vintage, mais euh, un peu... Euh. L'idée, en fait, c'est d'avoir des kits, en tout cas pour moi, ma manière de produire, c'est d'avoir des kits qui me ressemblent et pas forcément les kits qu'on peut trouver euh, dans des packs. C'est justement de faire des, des combinaisons de plusieurs sons pour arriver à avoir son propre son. Donc l'idée, c'est on va refaire exactement la même chose. On va aller sur programme edit On va aller, la snare 1, ici. Je vais aller sélectionner la snare numéro 2. Voilà. Comme ça, quand je tape le pad, c'est le même principe. Il y a les deux snares qui sortent. Ici, on peut encore travailler le pitch. Comme ça, là, j'en ai pas forcément envie. Je préfère rester comme ça. Je vais peut-être travailler un petit peu sur le volume quand même. Baisser la snare numéro 2. Voilà, là, ça me va. C'est comme ça que je veux. Je retourne sur la page principale. Je reclique sur le petit studio le petit stylo, et je retourne encore une fois sur flat Pad cette fonction qui permet justement de combiner deux samples en même temps. Donc là, on va la renommer, on va l'appeler Snare... Euh, attendez, on va l'appeler Snare, pareil, Snare 3. OK. Comme ça, c'est celle que je vais utiliser pour morceau. Hop, do it, do it again, et voilà, et la MPC process ça. Et donc maintenant, quand je vais aller dans Browse pour chercher mon sample que je vais mettre à côté de ma grosse caisse, je vais aller dans mes snares et je vais faire oh, OK, Snare OK 3, elle est ici. Hop, je clique et voilà. Et donc, elle est sur mon, sur mon pad directement. Du coup, je me retrouve avec mon kick et ma snare déjà appliquée comme ça doit être. La partie suivante, on va reloader un sample euh, de hi hat Donc, je vais chercher I hat dans les haches, voilà la première la charlet fermée, qui est pareil une, une, et la deuxième charlet ouverte, on y est. L'idée c'est pareil, c'est pour mon morceau, je voulais avoir une charlet pas, euh, pas trop présente, un peu vintage pareil, et pareil pour l'ouverture de la charlet. L'idée de, de mon morceau reggae mais avec une batterie un peu, un peu hip-hop à l'ancienne. Donc là, je vous propose qu'on passe à la partie justement programmation qui nous intéresse pour programmer ce beat. Donc là, on clique juste ici sur la petite grid. Et donc là, j'arrive sur la partie justement grid, comme on peut avoir sur tous les softwares de, de, de, de séquences musicales. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mon tempo, il est déjà calé à 84,5. Ma quantise, elle est déjà calée à 1 pour 16. Et donc en fait, j'ai plus qu'à faire record ici et lancer le record pour commencer à enregistrer ma séquence. Donc c'est parti tout simplement. Voilà, comme ça vous avez la balle. Voilà, comme ça là, c'est notre groove de départ. Notre partie de batterie, ok J'ai déjà calé des petits effets sur, euh, sur euh, ces éléments parce qu'en fait mon idée c'est de mettre des effets sur les, sur les éléments de batterie. Donc là on va aller dans menu et on va aller dans Q-Link, la partie qui nous intéresse justement pour mettre les effets. Je vais cliquer sur celui-ci de petit Potard celui-là que vous avez là, et là je vais l'assigner justement au pad, moi j'aimerais bien l'assigner au pad numéro 2 ici de la banque B. Vous voyez, il est là. Donc je vais aller le chercher ici, hop, la banque. B toujours numéro 2, on voit la snare qui apparaît, et ici je vais lui donner une attribution à ce petit, à ce petit potard et je veux le mettre sur le send numéro 1. Je vais faire exactement le même principe ici, on va retourner, resélectionner notre pad B2 et on va encore donner une attribution à ce petit potard, le send numéro 2, et pareil ici encore une fois, une troisième fois pour renvoyer dans le send numéro 3. Du coup comme je vous disais ici on a donc nos Q-Link et qu'est-ce que c'est nos Q-Link c'est justement des envois d'effets sur la caisse claire qu'on vient de setup préalablement pour avoir une reverb ici avec un filtre avoir un délai ici et avoir un autre délai ici sous la main comme ça quand vous faites play sur votre programmation vous pouvez tout de suite Voilà, vous voyez l'idée. C'est justement pour pouvoir mettre des effets en temps réel sur cette programmation. Cliquez sur « Menu » pour arriver sur cette page-là. Vous cliquez sur « Channel Mixer » et là, vous sélectionnez ici, hop, les « returns. Et là, ici, il y a les « returns que j'ai déjà set up. Ici, j'en ai set up 4. Là, pour le moment, j'en ai installé que 3. Mais là, vous envoyez voyez 4 que j'ai déjà installés au préalable avec les effets qui sont là. Donc ici, j'ouvre la page des effets pour le « Send » numéro 1. Et vous voyez qu'ici, j'ai ouvert donc une reverb large 2 qui est donc dans la MPC. Ça fait partie des plugins qui sont dedans à l'intérieur directement en de alone Et après, j'ai affecté un petit, justement un petit filtre pour que la reverb, ce ne soit pas juste un psh, tout simplement, mais que ça fasse un. Psh, psh, vous voyez l'idée que ça que la reverb, elle, il y a un petit filtre sur la reverb pour donner un petit côté euh, un peu différent justement. Et repareil sur le scène numéro 2 ici, le. Le délai qu'on a là très short, pareil, ici on affiche le délai qui est ici, un délai analogue, qui est encore une fois dans la MPC parce que je vous le rappelle, tout ce qu'on fait là aujourd'hui ensemble, c'est quelque chose que vous faites dans la MPCX en direct, il n'y a pas besoin d'ordinateur pour, pour quoi que ce soit, tout ça se passe comme ça. Voilà, et euh, l'autre, j'avais fait un petit EQ filter pour que justement, euh, ce délai soit un petit peu, euh, il soit, ça ne répète pas vraiment tout le temps la caisse claire avec le même son, mais la, la caisse claire, elle soit répétée un, avec un EQ différent, filter pour que ça prenne un petit peu moins de place et donc vous avez exactement la même chose le même un autre type de délai ici qui est plus long calé différemment c'est le même délai analogue sauf que là il est calé avec un, un tempo différent pour justement pouvoir jouer à la croche à la double croche à la noir pointé voilà vous voyez, voyez l'idée et ça vous pouvez le time vous pouvez le régler vous même tout simplement ici et vous réglez selon vos envies selon votre créativité comment vous avez envie de, de monter vos effets sur votre batterie et là, on va passer euh, à une partie rythmique avec un... J'aimerais bien rajouter un petit clavier dessus. Et du coup, là, l'idée, c'est que j'importe un petit sample, de, en gros, 4 secondes, monophonique, je puisse jouer du clavier polyphonique. Donc, pour ce faire, pour le Key Group, il faut que vous cliquez sur le petit icône de clavier sur votre piste. Donc là, je suis sur ma piste numéro 2. Parce que ma piste numéro 1, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le Drum Kit. Donc là, on est sur la track numéro 2 avec le Key Group. Je vais dans le Menu, programme, Edit. Et ici, on va loader le son en question, là, le son je l'ai loadé, le voilà, belle note, il est ici. Donc là, ici on va retrouver le sample en question que j'ai mis tout à l'heure. Et en fait l'idée c'est qu'avec cette petite note, hop, on va pouvoir faire un accord. La petite subtilité en one shot, parce que là si j'arrête de jouer la note, elle s'arrête tout de suite. Donc je me mets en mode one shot et voilà. Là, j'ai avoir mon son. Alors là, on va faire play pour voir la batterie. Du coup, je vous propose qu'on enregistre ça directement. On est parti. On appuie sur record. C'est parti. Là, on est au milieu de la séquence. On va arriver au début. C'est parti. Voilà, là, on a ça, depuis tout à l'heure, vous voyez, il y a un délai sur la caisse claire, donc là, on va retourner sur la piste numéro 1 de batterie, hop, et je vais le retirer. Du coup, là, on a notre clavier que je viens de programmer, la batterie toujours, avec les effets, donc voilà. Du coup, là, on va attaquer une autre partie sur la piste numéro 3, que je sélectionne ici. Et là, on va jouer euh, un clavier, euh, mais directement avec un VST, qui fait partie, euh, à part entière, de, de cette Akai MPCX. Donc, pour ce faire, je sélectionne la piste numéro 3 qui nous intéresse, puisque la piste numéro 1, c'était la drum, la piste numéro 2, c'était le son de bells. Et là, en piste numéro 3, on va mettre notre petit clavier. Donc, on a sélectionné cette piste-là, on revient sur la page d'accueil. Et là, pour ce faire, je vais sélectionner cette petite icône qui se trouve ici. Et ce petit icône, il va m'afficher en bas, ici, la partie des VST que je peux sélectionner qui sont à l'interne, à l'intérieur de, de la MPCX, en interne. Donc on a Bass Lane, Electric, Tube Scent, donc moi ce qui va m'intéresser c'est le troisième justement et ici en dessous vous avez la sélection où vous choisissez le son que vous avez envie d'utiliser. Donc euh, on peut faire un tour d'horizon des sons, il y a plein de sons différents. hop on là moi, Je pense que je vais prendre celui-ci mais il y a plein de sons. Il y a plein de sons à l'intérieur. Moi, mon idée, c'était de prendre celui-ci, le Smooth and Tie. Du coup, là, j'ai choisi mon son. En gros, ça va être ça, mon son. Mais j'aimerais bien un peu le, le, le, le, le toucher un petit peu, parce qu'il y a des choses qui me conviennent, d'autres qui me conviennent moins. Donc, pour ce faire, c'est super facile, puisque là, vous n'avez pas vu vraiment encore l'instrument virtuel, comment il se passe. Vous cliquez sur Menu pour arriver ici, et vous arrivez dans Programme Edit. Et là, apparaît directement ce petit clavier, ce petit VST, donc vous avez différentes parties pour justement pouvoir euh, retravailler le son, euh, voilà le Mixer and Filter, l'enveloppe, le LFO, du coup voilà ce sont toutes des parties qui vous permettent justement de retoucher le son un peu à, à, à votre guise et encore une fois ce qui est top c'est que vous pouvez le faire ici et vous pouvez le faire directement. En fait, avec, euh, avec les, les, les, les, les, la partie vous voyez, par exemple, là, je suis sur le cut off, ici, je suis en train de bouger, mais vous pouvez le faire donc directement ici, et donc là. Vous pouvez vraiment donner la, la gueule du son que vous voulez. Moi, pour moi, ça me convenait pas trop le son tel quel, parce qu'il avait beaucoup d'attaques. J'aurais aimé lui donner un petit peu moins d'attaque, vu que mon premier son de Bells, il a déjà euh, pas mal d'attaques en, en fait. Donc, je voulais juste, euh, on va dire, colorer un petit peu le truc. Voilà, c'est comme ça que je le vois un petit peu. Après, on peut toujours le retoucher en même temps pour trouver vraiment le bon mélange. Voilà, là, ça me va. Le mélange, il est bien. J'ai la, la brillance des belles. J'ai le corps, justement, pour acter un petit peu de corps à ce, à ce, à ce, à ce keyboard en ayant un, petit, un son un petit peu moderne, pas forcément un son de piano, on va dire un petit peu commun pour un morceau de reggae où il y a beaucoup de piano. Là justement, avoir un petit côté un petit peu plus électro électronique. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Vous avez votre son de keyboard. Ici, je le trouve un petit peu fort. Donc on va revenir sur la page là pour baisser en volume justement. Voilà, comme ça, au niveau du volume, vous être un petit peu plus dans ce que j'ai envie, dans l'équilibre des deux sons entre les cloches, les belles et ce son de plug-in. Voilà, pour ce qui est de euh, la partie euh, VST, peut-être qu'on en rajoutera un ou deux, on verra en cours de route si nécessaire ou, euh, ou pas. On va voir justement euh, comment le morceau avance au fur et à mesure euh, de la session. Donc là, en fait, quand j'écoute le morceau, je m'aperçois que la tonalité du morceau, c'est pas celle-là que je veux donner euh, au morceau parce qu'en fait ça va être une tonalité trop haute pour ma ligne de basse ça va être un, un, un, un si bémol et si bémol je vais avoir du mal à trouver des basses fréquences et moi la partie d'après là on va enregistrer la basse et j'aimerais bien avoir quelque chose de plus fat donc qui descende un petit peu plus dans les notes dans le manche et plus quelque chose qui s'apparente vers euh, du fa ou enfin quelque chose en tout cas de, de plus, plus grave pour justement avoir un son plus fat donc pour ce faire on va muter la pro, le, ce, cette partie de clavier on va retourner sur la partie de clavier deux. On va la mettre en solo et en fait, on va retourner sur notre grid et en fait, on va aller sur la partie de transpose que vous avez là pour justement euh, transposer cette partie de clavier. Donc, pour ce faire, hop, on clique sur transpose et là, vous voyez, je peux descendre sur la grid la partie de clavier. Et là, je pense que ici, voilà, et je vais faire exactement la même chose. Pour notre deuxième clavier, le plugin. On fait la même manip, on revient sur la grid, on fait transpose et je bouge justement les parties grâce à la molette pour arriver à la même tonalité, voilà, la même tonalité que j'avais déjà auparavant. Et du coup là, si je démute, nos deux claviers jouent ensemble à la bonne tonalité, la tonalité qui va me convient. Du coup là, on vient de faire la batterie, les deux claviers, de transposer les claviers dans la bonne tonalité. Et ce que je vous propose, c'est qu'on enregistre une partie de basse, avec cette fois-ci une basse électrique, et qu'on va enregistrer directement via l'entrée numéro 1. On va prendre la basse. Hop, la basse, elle est là. Voilà, je vais pluguer la basse tout simplement. Je me suis donc, comme je vous ai dit, mis sur la piste 1 de la MPCX. Je arme la MPCX en mode record. Je m'assure bien que le input, ça soit le input numéro 1 qui soit sélectionné. Donc ma, ma piste de basse, elle est là. Là, je règle le gain de ma piste de basse. Voilà, ma piste 1 de ma ligne de basse. Euh, J'avais fait un petit plugin tout à l'heure dans ma session, mais je vais le retirer pour vous montrer sans et avec le plugin. Donc là, il y a ma ligne de basse que je vous propose, c'est que je jamme un petit peu sur la boucle qu'on vient de faire pour que je trouve cette ligne de basse. J'ai trouvé ma partie de basse, donc je vais la record dans la MPCX tout simplement en appuyant sur record, play le métronome et c'est parti. Voilà. Là, je suis pas très content des deux notes que j'ai faites donc je pense que. Je vais l'effacer et je vais la refaire et c'est reparti direct. On y retourne, direct. Ok, là ça me plaît un petit peu plus, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on mette un plugin sur la partie de basse un EQ justement pour gonfler ce son de basse qui soit un petit peu plus un peu plus costaud. Donc je, je déarme la piste en mode record. Je clique sur les, la partie effect et là je sélectionne un effet et je vais aller... Hmm, voilà, le R Kill EQ. C'est celui-là qui va m'intéresser pour cette partie de basse. Donc là, je l'ai sélectionné, je touche sur le petit stylo et donc l'idée, c'est de couper les hautes fréquences de ma ligne de basse qui ne vont pas m'intéresser, donc je vais pouvoir faire ici. Kill les high fréquences et de monter les basses fréquences, donc je vais mettre plus 3 dB ou 4 dB même sur les basses fréquences que je vais sélectionner maintenant ici aux alentours entre 150 et 200 Hz pour avoir un son assez subi en fait. Donc on va voir direct ce que ça donne. Voilà, on un petit peu la output. Voilà. Là j'ai la ligne de base comme il me convient, elle n'est pas super super carrée, elle a un petit peu laid back à la fin de la, de la séquence, mais justement ça donne un petit côté vivant. Il ne euh, faut pas hésiter justement quand on programme des morceaux, quand on fait de la compo, d'avoir des choses quantisées, d'autres moins quantisées pour justement qu'on puisse vivre un petit peu, et que ça ne soit pas ce que j'appelle de la plugin musique, mais que ça soit un truc un peu plus organique qui vive. Donc on va laisser comme ça justement avec ces petites imperfections qui vont nous donner justement le groove de, de notre morceau final. Reselectionner la piste 1, jouer avec les effets. Voilà pour ce qui est de la piste de basse. Là, on va s'attaquer du coup à la piste suivante. Et euh, j'aimerais pour ce faire mettre un sample de guitare que j'ai déjà fait enregistrer euh, au préalable sur un autre morceau, mais qui s'avère euh, la même tonalité, la même suite d'accords. Et euh, du coup, j'aimerais bien mettre ce sample de gratte et euh, le traiter un petit peu avec des effets pour, euh, pour avoir un, un vrai côté organique et donner un, vraiment une gueule personnalisée à ma prod. Donc, je sélectionne la piste suivante. Je clique sur « brose, Je suis dans ma cartouche de sample que j'ai ici. Comme tout à l'heure, mon i-hat que j'avais. Ouvert, fermé. Et là, on va prendre cette guitare-là. La numéro 1, GTR numéro 1 qui va être parfaite sur ce pad-ci. Du coup, je me retrouve ici avec ma guitare, qui est déjà calée au tempo parce qu'en fait, si j'ai choisi mon tempo en début de session de 84.5, c'est parce que je savais que ma guitare a été comme ça et que je voulais garder la gratte qui rouvait bien comme ça. Du coup, là, ce que je vous propose, c'est que j'enregistre cette guitare, ce pad, je vais l'enregistrer pour pouvoir la voir dans notre séquence. Donc on appuie toujours pareil, le même système, record play. Là, on est en milieu de séquence. Ça revient au début, voilà, on va et là je vais envoyer ah ouais, la guitare, 3, 4, 3. Donc là on a notre grave qui est dedans, on monte un petit peu le volume. Voilà la guitare. Je vais en profiter pour revenir un petit peu sur le mix pour baisser la basse qui est quand même très forte. J'aime bien quand je... quand je suis en train de faire du son, avoir la basse forte, solide. Dans le studio, ça me permet d'être à l'aise. Mais pour le bien de l'écoute générale, on va la, la calmer un petit peu. Donc là, elle est mieux. Voilà, on revient sur la gratte. Sur cette guitare, je vais lui mettre un petit effet. Quand même, il y a déjà un effet dans le, dans le, naturel dans la gratte. Mais j'aimerais bien lui mettre un, un compresseur. Donc je vais ouvrir le Air Compresseur. Je le sélectionne. Je le mets là. Et là, on va arriver sur la partie gratte. Ok Dans le mix, l'output on va baisser un petit peu, l'attaque on va la baisser un petit peu pour la tenir, on va rebaisser un petit peu dans l'output, voilà, et on va la un peu pour arriver au son l'idée c'est de calmer un petit peu la gratte et que tout soit un peu plus homogène dans cette boucle de guitare, que les retours de la gratte et tous les petits effets de picking, bon, on les entend bien aussi, elles ressortent bien, voilà, là on est pas mal pour cette partie de gratte. On peut aussi rajouter un autre effet, euh, pourquoi pas une petite réverbe, une spring reverb, une petite réverbe ressort dans les airsprings qui sont là, la spring, ça va être très bien. Pour avoir un petit peu cette simulation d'ampli gratte qu'on peut trouver dans un ampli gratte, les springs reverb comme les amplis, les 90% des amplis graves de la terre c'est le spring reverb pour les, les réverbes analogues du coup on va remettre cette reverb là qui est ici on va la baisser un petit peu voilà là on est pas mal ok Et toujours on peut s'amuser Là, on vient de se faire la guitare avec les différents effets euh, qu'on a mis dessus le compresseur, le air compresseur et le air spring pour la reverb pour lui donner un petit côté vintage un petit peu plus. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre donc une autre piste qui est en dessous et on va procéder euh, à ce qu'on appelle euh, le mode auto-sampler qui est un mode super intéressant qui permet en fait de sampler euh, un autre, euh, une autre source sonore, un autre clavier, un expandeur. En l'occurrence, là, ça va être mon Slim Fatty de Moog. Il euh, y a un son qui m'intéresse à l'intérieur et j'aimerais bien pouvoir jouer euh, ce son-là, le sampler dans la mpcx et pour après pouvoir le réutiliser dans ma prod comme j'en ai envie. Donc pour ce faire, on sélectionne une nouvelle piste. On retourne sur la page d'accueil. On sélectionne le petit encart ici que vous voyez, le petit icône de MIDI pour enclencher les sorties MIDI. Donc ce qui va faire que... Là, je vais pouvoir jouer le son en question. Donc, pour bien que vous compreniez comment ça s'est passé, j'ai pris un câble MIDI sur la sortie Output A de la MPCX que j'ai rentré en In dans mon petit module de son Moog. J'ai pris la sortie audio euh, du Moog que j'ai rentré dans la, la piste d'entrée numéro 1. Donc là, on retrouve le gain ici. On retrouve le bon gain, voilà, là on retrouve le gain ici d'entrée d'enregistrement. Donc une fois qu'on a sélectionné notre petite icône MIDI, on peut contrôler, échanger en MIDI et récupérer en audio ce signal ici, et là maintenant ce qui va nous intéresser c'est d'aller sur la page menu et d'aller sur le sampleur. et de cliquer sur cette petite icône ici pour commencer l'auto-sample. Alors là il y a différentes choses que vous pouvez voir. Le track numéro 6, c'est le track où on est. L'entrée input 1, ça tombe bien, c'est dans le input 1 que je suis pour pouvoir enregistrer. On va enregistrer sur le programme MIDI 001. Ici, vous pouvez choisir d'autres particularités. C'est sur quel nombre d'octaves vous voulez travailler. Moi, je vais travailler de C2 à C4, donc de Do2 à Do4, donc deux octaves. Euh, ici, le nombre de notes que vous voulez prendre à chaque fois par octave. Du coup, l'intervalle, c'est là. Ici, vous pouvez prendre plusieurs couches de son pour avoir plusieurs vélocités pour créer des samples plus complexes. Là, l'idée, elle ne va pas être de créer des samples plus complexes vu que c'est un clavier monophonique et y a, sur ce son-là, il n'y a pas d'effet si on touche un petit peu moins fort le clavier ou plus fort d'avoir des sons différents. Donc, on va rester dans ce principe de, de sampler qu'un seul type de son. Et voilà. Et si vous descendez, vous pouvez trouver encore tout un tas de petites choses qui vont vous permettre d'affiner ce sampler. Donc, une fois qu'on est d'accord sur le son, l'entrée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Do It. Et là, vous voyez que la MPC lance le signal MIDI directement, seul dans le module externe. En audio, on récupère le son. Et donc là, le processing est en cours. Et donc, on la laisse faire toute seule. Et voilà. Après, vous cliquez sur le cette icône qui groupe et normalement sur le programme qui nous intéressait de tout à l'heure, c'est à dire le MIDI 001 auto sampled, vous retrouvez le son ici qu'on a samplé juste avant. Et ce qui est vraiment mortel pour les adeptes de claviers analogues comme ça, euh, monophoniques, c'est que d'un seul coup, vous retrouvez avec le même son, mais en polyphonique, donc c'est super mortel. Du coup, on a notre petit son, on retourne sur notre track. juste une petite phrase de mélodie comme ça, à la fin. Un petit truc comme ça. On va la faire overdub. Non, ça va pas ça, ça va pas m'aller. Mal On va la refaire en... Peut-être plus comme ça, ça va être mieux. Tout simple. Juste trois notes. Voilà, là c'est dedans, c'est dans la boîte. On retire l'overdub. On l'écoute. Voilà, je monte un petit peu dans le mix. On va y mettre un effet. Okay. Clique ici, insert, effects. Donc là, je suis sur la page des effets. J'ouvre ici mon effet. Il me faudrait une petite réverb pour que ça soit sympa. Alors on va aller dans la R Réverb qui est ici. Hop, on la sélectionne, on clique sur le stylo pour la travailler. Voilà. J'aimerais bien la remettre en arrière-plan comme ça, dans la réverb, noyée dans la réverb. On va peut-être changer un petit peu la taille. Voilà, la baisser un petit peu dans le mix. Enfin, un petit peu plus long peut-être. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Du coup là, on arrive ici. Du coup, on a notre petite mélodie qu'on a samplé directement avec euh, le, la technique d'auto-sampling depuis ce clavier Moog qu'on a rentré directement. Que la MPC s'est chargée toute seule en fait de sampler le, le clavier. Vous n'est pas, c'est pas un, un, un taf fastidieux à devoir setup plein de choses pour arriver à ça. Donc ça veut dire que si dans votre studio, vous avez du matos hardware comme ça, des petits synthés, des sons que, que vous aimez bien, mais que vous ne pouvez pas transporter avec vous quand vous vous déplacez, ou vous avez marre tout simplement de les brancher, les débrancher et ça, c ça, ça prend de la place. Bah là, vous pouvez passer un petit temps dessus, vous sampler tous les sons que vous avez envie, vous les rentrez dans la MPC et à partir de ce moment là, ils font partie entière de votre programme et vous pouvez jouer à votre guise avec ces sons là. Maintenant on va passer à une autre étape, euh, je vais ouvrir une nouvelle piste, la piste en dessous, la piste numéro 7 et j'aimerais bien en fait euh, mettre des petits samples de voix, de glitch de voix que j'ai déjà euh, préparé un petit peu qui pourront coller hein, bien à ce morceau là pour euh, typer un petit peu plus le, le morceau, lui donner, lui donner un petit côté actuel. Et, euh, et voilà, lui, lui donner un petit, un, un petit truc un, un peu sympa derrière, une sorte de petite mélodie de voix peu commune qui peut être chouette. Je sélectionne ma piste numéro 7. Je fais le même principe que tout au début pour importer mes samples. Je clique sur Rose, sample assigne. Et là, je cherche dans ma ligne de samples, euh, tout, toute la banque de samples que j'ai téléchargée dans ma session, et là je me retrouve sur vocal S1, S2, S3, S4, on va les écouter. On va monter ici un petit peu pour avoir les, les previews, voilà on les entend mieux. Voilà, donc c'est ces trois là, en, en, en l'occurrence le 2, 3 et 4, qui vont m'intéresser. Alors, on va mettre sur ce pad là, celui-ci, donc ce pad ici. On va sélectionner l'autre pad pour mettre le S3. Le sample vocal 3 et on va sélectionner ce pas ci pour mettre le 4. OK, donc tout simplement. Un truc comme ça. Je vais essayer de jammer un petit peu pour trouver sur ma prod comment je peux les, les placer. Et après, on leur mettra des effets par dessus. Le premier il est un petit peu fort, un peu agressif, donc on va sélectionner ici la, le volume. Voilà. Et mon idée, ça serait que justement cette petite ligne de vocal, de glitch vocal, elle réponde à la, à la petite mélodie qui est après qu'on vient de faire justement depuis ce son là. Donc il faudrait qu'elle soit sur la première partie pour répondre à ça. Voilà ça c'est pas mal ça. Je serais ça comme ça. L'idée c'est que les plus, toutes les mélodies dans une compo, quand vous faites une compo, c'est que les mélodies, elles ne se montent pas les unes sur les autres et qu'il y a plein d'infos à écouter en même temps. L'idée, c'est justement de l'auditeur essayer de le catcher sur des endroits phares. Et donc, euh, le conseil que je peux vous donner quand vous êtes en train de faire vos arrangements, c'est pas forcément euh, d'en mettre plein et d'en mettre plein et d'en mettre plein. C'est un peu le truc que fait beaucoup euh, de beatmakers quand on commence. On a envie d'en mettre beaucoup, d'en mettre beaucoup, d'en mettre beaucoup pour montrer qu'on sait en mettre beaucoup. Mais en vrai, quand on regarde les, les morceaux qu'on souvent qu'on apprécie le plus, en tout cas qui fonctionnent le plus, c'est des morceaux où il y a peu de choses, peu d'informations, mais les, le peu d'informations qu'il y a, elle est vraiment placée au bon endroit, au bon moment, pour donner vraiment l'émotion le, le, le, le, le, le, parfaite à ce moment-là, et pas trop rajouter d'émotions différentes, et qui à la fin, ça devient quelque chose d'un peu indigeste. Donc voilà ma mélodie. C'était ça, et je voulais qu'elle réponde Du coup, on va l'enregistrer direct. Simplement. et le clavier derrière, voilà parfait, voilà, là on est bien, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer les effets et on va pas mettre des effets comme on a mis euh, sur les autres, mor les autres parties en insert, on va utiliser justement les Q-Link pour pouvoir les mettre euh, comme sur la, pa la partie de batterie de tout à l'heure, donc on va cliquer sur menu pour arriver ici revenir sur q un peu la même étape qu'on a fait quand on a enregistré la batterie. Donc, je vais prendre ici le scène que je veux, je vais cliquer sur le pad, je vais sélectionner le pad qui m'intéresse en l'occurrence, je suis sur la banque D qui est ici, et c'est le pad 1. Du coup, je tourne avec la molette pour arriver jusqu'au D, le D1, et là, je vais lui donner une fonction à ce bouton q en cliquant ici, et je vais cliquer ici sur le send 1, comme ça. Toujours, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, sur le Send 1, en début de session, j'avais mis une reverb avec un filtre sur ma piste Return. Du coup, on va le noyer un petit peu dans cette reverb. On va faire exactement la même chose avec ce Q-Link numéro 2. On va arriver dans... Cliquer sur Pad. On va cliquer cette fois-ci sur le pad, toujours D, parce que je suis, sur ma, je suis sur ma banque numéro D, et sur le pad numéro 2, où j'ai mon ensemble de voix, exactement celui-ci, le S3. Je resélectionne ici pour lui donner une attribution. Hop là. Et là, pareil, je vais mettre sur le scène numéro 1. Voilà, pour mettre là. Et on va refaire la même manipulation sur ce Q-Link-ci. Donc toujours ici, vous constatez que vous avez le même schéma. Exactement pareil. Donc on resélectionne celui-là. On resélectionne pad pour savoir sur quel pad on veut le faire travailler. On va le faire sur le pad suivant le D03, toujours dans la banque D, le pad numéro 3. On sélectionne ici pour lui donner une attribution. On est bien sur mixeur, donc tout va bien. Et je reprends le Send numéro 1, toujours le même effet. Du coup, là, je peux le noyer un peu plus. Comme ça, ou un petit peu moins, un peu à la guise. Donc, on va voir et là, on retourne sur la page principale et on fait Play. Et on va justement mélanger ce juste milieu d'effet. ça me paraît bien là je vais ici dans pas de mixeur parce que le premier il paraît un petit peu fort toujours celui-là il est un petit peu agressif par rapport aux autres donc là je vais le baisser je vais appuyer sur shift en même temps pour affiner justement le db parce que quand vous allez juste tourner ici la molette vous allez être de 1db par 1db et là pour être un petit peu plus euh, un peu plus juste on va cliquer sur chiffres pour aller justement affiner un petit peu et aller en virgule en virgule, virgule. 1, 2,1, 2,2, 2,3 pour trouver le bon volume yes. ok je baisse un peu les effets ok ça me paraît pas mal au début, ici. Là, on a en gros le squelette de notre morceau, Donc, euh, parce que l'idéal de ce genre de morceau, c'est d'accueillir un, un chanteur qui puisse chanter par-dessus pour donner voilà, une chanson efficace. Donc peut-être trouver d'autres parties, mais là, pour le bien de la vidéo encore une fois, c'était d'aller vite et de vous présenter les, la toutes les manipulations qu'on peut faire et, juste, et ce qu'on peut faire comme ça. Donc, du coup, on arrive un peu à la fin de notre production, qui est plutôt cool comme ça, qui me convient en tout cas comme ça. Et euh, là, j'ai deux options. En fait, la première option, c'est euh, habituellement, ben, j'aime bien les jouer sur scène. Et pour ce faire, pour jouer sur scène, au lieu d'envoyer ça à mon ingé son, en, en, une piste stéréo, euh, je préfère lui envoyer justement en multitrack avec toutes les sorties output que vous avez différentes à la partie arrière, sur la partie arrière de la MPCX. Et pour ce faire, pour choisir les, les, les, les différentes outputs, c'est assez simple. Vous cliquez ici, tout simplement, et là, vous sélectionnez les outputs, si c'est une, une ligne stéréo, ça sera donc 1, 2, ou 3, 4, ou 5, 6, ou 7, 8. Et si c'est des pistes mono, ben, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout simplement. Du coup, si par exemple, moi, je devais euh, monter sur scène et aller en live et jouer ce morceau-là, et euh, mettre par exemple un chanteur qui chante sur mon morceau, et moi 2B avec les différents effets, muter les différentes parties pour donner le côté live vivant, ben, je splitterais tout mon morceau, comme ça, je sélectionnerais les pistes. La batterie, je la mettrais en 1 et 2. Euh, les, les claviers, tous les claviers, je les mettrai en stéréo en 3-4. Du coup, je sélectionnerai là, hop, j'irai ici, je sélectionnerai les sorties 3-4 pour toutes mes parties clavier et guitare. Ma basse, certainement, je la passerai en mono parce que c'est toujours mieux d'avoir une basse mono. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un, un son mono dans les subs pour ne pas avoir de phase dans les subs et pas perdre l'impact de la basse. Donc, il faut vraiment garder une basse mono pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et je mettrais peut-être sur la piste 6 euh, euh, le petit sample de voix justement pour qu'il puisse être travaillé y a un chanteur avec moi pourra être baissé par l'ingé son live, parce que pour ne pas porter préjudice au chanteur qui est devant justement le sample de, de voix, de faire des, des, des corrélations un peu, un, peu, un peu malvenues. Du coup, voilà, je ferai un multitrack comme ça, euh, pour une application live, si vous bossez avec un ingé son, ce qui est mon cas. Sinon, si vous vous dites, bon ben voilà, mon morceau, il est bien comme ça. Je l'aime bien et j'ai envie euh, juste d'en faire un, un ce qu'on appelle un bounce pour pouvoir euh, avoir une seule piste à écouter, pour pouvoir mettre sur YouTube euh, ou peu importe euh, où vous voulez sur Internet ou l'écouter euh, dans votre téléphone tout simplement. Ben, en fait, le, la meilleure solution, c'est d'aller sur Menu, d'aller sur Sampler. Et là, dans Sampler, vous allez sélectionner ici la petite section euh, Resample L&R pour resampler en fait, le master. Euh, une fois que vous avez fait ça, vous choisissez ici la durée du sample que vous voulez faire. Alors là, ce que je vous propose, c'est que je fasse un petit sample en gros de 40 secondes. Comme ça, ça me donne déjà une bonne idée de démo. Si vous voulez le faire plus long, vous faites bien entendu plus long, 3 minutes 30 pour faire le, la taille d'un morceau, d'un morceau, on va dire, plus euh, régulier. Euh, une fois que ça c'est fait, vous allez appuyer sur Armer, Record, Play et ça va se mettre à recorder quand, quand vous allez faire Play. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, je vais faire ça, et en même temps que je vais faire ça, je vais revenir sur mes Q-Link, sur tous mes effets live que je dub en live. Comme ça, ma version, elle ne sera pas tout droite, parce que si vous touchez à rien, ça va, va bouncer pendant 40 secondes ce qu'il y a sur la timeline, ce qu'on a enregistré, donc la boucle tout le temps, la même boucle, en boucle, en boucle, en boucle, pendant 40 secondes. Là, l'idée, c'est justement de pouvoir intervenir sur les effets pour que sur mon bounce, ben, je fasse des effets live, que je fasse un petit peu vivre pour, pour voir ce que ça peut donner, et puis pour tout de suite lui donner une gueule. Donc voilà, on est parti, on y va. Nous avons notre bounce qui vient de s'afficher avec les modulations que j'ai fait en temps réel et donc on appelle ça Matter 2 on fait kip et voilà et du coup maintenant dans votre banque de samples si vous cherchez il va se retrouver ah, et le voilà et le voici du coup là, il se retrouve dans le disque dur de tous mes samples. Et du coup, vous n'avez plus qu'à aller le chercher à cet endroit-là et l'extraire et le mettre dans une clé USB ou dans votre ordinateur pour pouvoir justement le partager à vos amis sur Internet euh, ou euh, enregistrer une partie voix dans un studio ou aller chez un pote et enregistrer la voix. Enfin, vous faites comme vous voulez. En gros, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous justement pour faire découvrir cette petite musique que vous avez faite. J'espère que... En tout cas, cette vidéo sera intéressante pour vous et que vous retrouverez un petit peu là-dedans. Euh, ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner euh, tous les samples que j'utilise dans cette vidéo. Comme ça, si vous voulez repartir sur les mêmes idées, euh, que j'ai faite, vous pouvez repartir avec et repartir de ça et moduler tout ça avec euh, un safe du programme comme ça vous voyez un petit peu comment j'ai euh, monté euh, ma session à l'intérieur de la MPCX et vous pouvez remonter en regardant la vidéo pas à pas donc voilà, vous allez pouvoir retrouver tout ça dans la session et dans les fichiers euh, liés à cette session voilà, à bientôt